Bonjour à tous, petit tuto sur mon utilisation euh, de OpenBoard. Celle que j'utilise moi, c'est euh, globalement, je fais même par exemple, là j'ai ma leçon sur un fichier LibreOffice, je l'ai d'abord en entier et puis ensuite j'ai une version, la même chose, mais avec des trous. Et c'est celle-là que je vais utiliser avec les élèves. Donc, cette version euh, de ma leçon en LibreOffice, je la transforme en PDF que je mets sur ma clé, voilà, quatrième leçon, espace, pour être sûr, des fois, enfin, il y a toujours besoin à un moment donné, ah, tiens, où est-ce que j'ai mis la leçon Bon, voilà, moi, je passe par une clé USB que j'ai toujours avec moi euh, au, au collège et évidemment à la maison. Une fois que j'ai ça. Je vais donc ouvrir Open Board, qui est donc ici. Et alors, moi, par préférence, j'ai mis la barre d'outils en vertical. Par défaut, elle est en horizontale Et je vais chercher donc dans Documents, Ajouter, Ajouter des pages depuis un fichier. Je vais donc chercher sur ma clé mon fichier qui était donc quatrième leçon espace. Donc elle y en entier. Là, j'ai bien ma version entièrement complétée. Et là, la version avec des trous. Donc c'est ça que je présente aux élèves et je vais compléter avec eux au fur et à mesure. Je peux agrandir. Je peux ici venir à la prendre dans application Masque, et donc par exemple, euh, je vais cacher ça. Et pour l'instant, je vais montrer juste aux élèves le haut de la leçon. Et donc, je vais compléter avec eux au fur et à mesure et euh, enlever le cache au fur et à mesure. Ici j'ai le stylet et donc avec cinq couleurs possibles, la grosseur du trait, quand je veux gommer, je peux avoir besoin d'un fond différent. C'est à dire que là j'ai ma leçon, si je veux avoir une page avec rien du tout, là elle apparaît de cette manière là et je peux avoir besoin de mettre différents types de fonds. En géométrie, moi, j'ai souvent besoin de petits carreaux comme ça, que, encore une fois, je peux augmenter ou non, là, pour déplacer ma page. Ici, c'est pour euh, le laser, pour euh, pointer sur un endroit particulier. Ici, ça va me permettre de faire euh, des droites hein, ou des objets euh, rectilignes. Je reviens sur ma page précédente, donc que je vais compléter. Et donc la deuxième utilisation que j'ai moi c'est va bah, avoir mes exercices. Donc je reviens, je vais aller chercher donc dans Ajouter mon deuxième fichier PDF qui moi est donc euh, ici. Et donc j'ai un fichier PDF sur lequel j'ai mis à chaque fois euh, une page. Et puis la suivante, c'est la correction. Une page, et la suivante, c'est la correction. Donc on a ça au tableau, et puis si j'ai besoin d'aller voir moi le, la correction, ou ensuite de la montrer aux élèves, eh ben, je l'ai. J'insiste pour cette utilisation simple. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec un, un tableau numérique interactif. Euh, mais je crois qu'à l'heure actuelle où euh, ça peut changer dans tous les sens, on peut avoir des logiciels euh, très faciles d'usage et puis après ne plus les avoir. Donc voilà, moi, ma philosophie, c'est j'ai mon fichier LibreOffice. Donc là, je sais que je peux en faire ce que je veux. Tous les ans, je change un petit truc ou un autre. Donc, ce n'est pas figé dans mon fichier OpenBoard. C'est ici, je retravaille tous les ans, une virgule, un point, un truc, une couleur je transforme en PDF et je récupère dans OpenBoard. Donc ça, c'est l'utilisation basique que j'ai d'OpenBoard. Euh, basique, mais euh, qui est presque la seule que je peux avoir. Si on revient, je vais revenir dessus. Ah oui, donc là, vous voyez, j'ai ma barre d'outils d'OpenBoard qui s'affiche. Je ne suis pas sur OpenBoard. Quand je clique ici, j'y suis. Euh, un autre exemple que je peux montrer, c'est... Alors là, ici, je vais aller chercher sur le bureau et je vais aller chercher un autre type de fichier, de fichier que j'ai fait. Voilà, j'avais ce document-là. Et euh, d'ailleurs, alors ça, c'est mon document de base, un fichier PDF. Et ici, je, il s'agit de mettre euh, l'échelle de participation des enfants en fonction de, euh, des différents niveaux de participation des enfants. Donc ça, c'est mon fichier de base que euh, je transmets aux, aux jeunes qui passent le BAFA de cette manière-là. Donc ils ont tous ces trucs-là et ils doivent remettre les trucs au bon endroit, les, chacune des étiquettes au bon endroit. Donc j'ai pris ce fichier-là, c'est un PDF, et avec euh, ici, Capturer l'image, j'ai pris chacune de ces étiquettes et je l'ai mis dans Ajouter à la bibliothèque. À ce moment-là, je vous le montre, si j'augmente d'une page, là, j'ai plus rien sur ma page et je vais pouvoir aller chercher dans mes images dernière étiquette que j'avais et euh, donc du coup j'ai fait ça pour tous les euh, objets ça paraît long mais ça n'est pas énormément enfin, je vais vous montrer deux utilisations voilà donc c'est comme ça à partir de là où j'ai découpé tous les petits morceaux pour pouvoir les mettre là que je me suis retrouvé avec ça pardon avec ça c'est ma correction parce que j'étais pas trop sûre de moi <rire> ou je préférais non voilà c'est ça. En réfléchissant je le trouve, mais quand je suis avec du monde, des fois j'ai un petit peu de mal à m'y repérer. Bref, donc j'ai toutes mes étiquettes qui sont là, à partir du document que j'ai là, dont j'ai découpé entre virtuellement toutes les images, ce qui m'a donné ça et donc qui me donne des images que je peux ensuite positionner. Voilà. Euh, et encore une fois, je, bon, là, c'est pratique s'il est déjà fait sur open board, mais euh, ce n'est pas très, très long à refaire quand j'ai des choses de cette manière-là. Alors, revenons ici. Donc là, en fait, je suis allée un petit peu vite, mais donc j'ai ma maison là que je peux faire apparaître ou non. Il y a tout un tas de choses là. Donc euh, on peut aller creuser, y passer beaucoup de temps. Euh, ah oui, je peux quand même montrer, donc pour les maths, quelque chose qui est quand même assez utile. C'est par exemple si j'ai le compas, euh, enfin qui va me permettre de, de tracer des cercles forcément. Euh, ça c'est pour augmenter. Euh, là, ici, ça va permettre de tourner. Quand je me mets... Ici, ça me permet de, de tracer le cercle. Euh, voilà. Et puis, euh, pour le manipuler, je le bouge comme ça. Et j'ai ça avec euh, donc la règle, le rapporteur, etc. Euh, petite astuce, là, il y a horloge, je peux que, que je peux venir mettre ici, que je peux venir mettre, donc là, ces objets-là, je, je, je les déplace de cette manière-là. Je peux les dupliquer de cette manière-là. Euh, là, voilà, j'ai celui de tout à l'heure. Je, je fais apparaître cette ligne grise là, parce que par exemple, ici, si je mets euh, « Transformer en outil eh », et bien en fait, mon horloge, elle va rester quelle que soit la page où je suis. Donc, ça peut être pratique ou non, en fonction de ce que vous voulez. Euh, en même temps, cet espace-là, je, je, on l'utilise rarement. Euh, si je reviens ici, alors je vais rajouter une page il euh, y a des appliquettes que je vais vous montrer quand même qui sont euh, toutes ces applications-là on peut les développer et puis euh, alors pour les, euh, là en l'occurrence il y a donc une personne ici qui nous les met à disposition et qui donc a mis à disposition ces, ces applications supplémentaires que euh, je vais vous montrer un petit peu, en particulier donc papier donc elles ne sont pas natives, ces applications. Il faut euh, aller les télécharger en plus si vous voulez les utiliser. Et je vais dans Open OpenSankore, qui est l'ancêtre de OpenBoard, et dans Applications pour Sankore. Donc ici, euh, voilà. Si je prends ici donc, Papier, je vais venir le mettre là. Donc ça peut être utile euh, d'avoir des différents types de papier. Euh, voir du papier millimétré, et à ce moment-là, voilà, j'ai mon espace de papier millimétré, ce qui peut être effectivement pratique, soit euh, en papier millimétré, euh, soit pour euh, la, le, la maternelle, donc évidemment, on va pas avoir les mêmes usages. Qu'est-ce que je voulais montrer en plus Ah oui une autre chose qui avait été demandée par mon collègue d'histoire géo. Si euh, je viens ici et que voilà, j'ai par exemple la carte du monde, et donc qui est euh, voilà, qui par défaut est, est en, en open en open street, en plus grand ou plus petit. Donc, quand je m'approche, ça me permet d'avoir euh, les villes, les pays, les pays principaux. Donc ça, c'est une des cartes qui est à disposition euh, directement, qu'on peut avoir en, en plus ou moins grand. Et s'il y en a une autre qui est ici, sur laquelle il n'y a rien, entre guillemets, que je peux agrandir, mais si par exemple... Euh, mon but, c'est de mettre... Euh, bon, là, j'ai euh, les continents qui se, mettent en, qui se mettent en plus ou moins grand, avec les pays qui s'affichent, et je peux avoir envie que les élèves viennent mettre le... Bon, peut-être pas sur l'Afrique, quand on est en Europe. Bon, alors, enfin, ça dépend des élèves qu'on a. Mais si, par exemple, voilà je veux travailler sur l'Europe, et je vais maintenant aller chercher l'application étiquette qui est l'application étiquette qui est donc ici, je la prends, je la mets là et par exemple je vais mettre France, Espagne, Allemagne et voir sinon je fais un copier-copier de tous les pays d'Europe, générer et voilà, je vais avoir euh, mes, mes étiquettes qui sont là et que je vais pouvoir euh, demander aux élèves de situer, de placer en fonction de, de différents endroits. Alors, je peux le... Évidemment, c'est comme tous les objets, je peux les... Ah oui, d'ailleurs là, elle est passée à... Euh, non, bah, elle est encore ici, tout va bien. Euh, France, donc... Je peux la mettre en plus petit et venir la mettre là. Dans ce que je fais ici, enfin, dans ce que je fais aussi avec Open Board, c'est, par exemple, ici j'ai ma liste d'élèves de la classe, et je vais aller récupérer, alors vous voyez, là, ça me permet de faire apparaître ma barre d'outils. Je prends une photo euh, de mon plan de classe, je la mets dans la bibliothèque, je reviens ici sur Open Board, je vais chercher dans Images, donc, mon plan de classe, et euh, c'est ce qui me permet de mettre, euh, si j'ai besoin de, de, je sais pas quoi, euh, ici, ah oui, donc là, je peux mettre avec un surligneur, de mettre en jaune tous ceux qui ont fait euh, telle chose ou non, de mettre euh, en rouge euh, tous ceux euh, qui ne l'ont pas fait ou qui sont, euh, qu'il qu faut que j'aille voir, ou etc. Voilà, donc le principe d'aller prendre euh, en photo quelque chose dont j'ai besoin en prenant l'outil photo et ensuite d'aller le mettre sur Open Board. Ah oui, là il est coincé sur photo. Bon, bah, très bien, je prends une photo. Si je veux pas la prendre la photo, et eh ben, j'annule et je reviens ici avec Open Board. Bon voilà, je pense que j'ai déjà montré pas mal de choses. Ça me paraît donc vraiment prioritaire euh, de commencer par être à l'aise et de voir tout ce qui existe avant de chercher à faire des choses trop compliquées. Euh, pour information aussi, donc là je reviens sur mon bureau, sur le bureau de l'ordinateur. Vous avez, euh, voilà, dans le dossier images, donc en fonction de si vous êtes sur euh, Linux, Windows ou Mac, il y a un dossier des images d'Openboard. Donc je pourrais les, les images, là on retrouve toutes celles que j'ai mises au fur et à mesure, mais je pourrais aller en mettre ici aussi directement. Dans euh, vidéo, j'ai aussi un fichier euh, vidéo euh, qui correspond à celle d'Openboard. Que je vais pouvoir intégrer euh, directement à partir de mon. quand je suis sur le, le dossier Open Board. Euh, là, pareil, en fait, moi, j'en utilise pas beaucoup, des vidéos, enfin, je préfère aller les voir, les chercher ailleurs. et bien, bonne suite!